Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ce type d'effet sur une photo en utilisant ici le pavage de clone et également l'outil peindre et sculpter. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Je vais aller dans Fichier, importer. Je vais importer. Alors, Fichier, importer. Je sélectionne donc la photo. J'ouvre. Je vais l'incorporer, j'appuie sur moins pour dézoomer, je vais placer ma photo ici en haut à gauche, j'appuie sur contrôle et sur la flèche donc pour redimensionner de façon homothétique ma photo, je vais cliquer sur l'outil créer des rectangles et des carrés, donc je clique, je glisse, alors là on voit plus rien, c'est parce que donc dans remplissage ici il n'y a aucun et contour aucun, donc je veux un contour blanc donc je vais appuyer sur shift et sur le blanc pour avoir un contour je clique sur l'outil flèche noire et avec les poignets, je dimensionne correctement mon, mon rectangle pardon je sélectionne les deux objets c'est à dire la photo et le rectangle et je vais dans objet découpe définir où je peux faire ici clic droit définir une découpe je vais maintenant créer mon clone donc pour cela je vais utiliser l'outil cercle donc je clique je glisse donc là on voit rien parce qu'il a récupéré les informations de l'ancien objet le rectangle c'est à dire que j'ai pas de remplissage et le contour est blanc donc je vais faire apparaître ici la palette remplissage et contour je vais dans fond je sélectionne alors c'est très important un remplissage indéfini ça c'est très très important contour je n'en veux pas voilà, je vais maintenant créer un groupe, donc là ici on voit bien qu'on a un cercle, et le cercle je vais le grouper de façon à l'encapsuler dans un groupe, je vais cloner maintenant ce cercle, donc soit je clique ici, soit je fais Alt D, ou je vais dans éditer, cloner, créer un clone, donc je vais régler tout de suite la taille de mon clone, là c'est vraiment trop gros, donc la largeur je vais mettre plutôt 20, j'appuie sur entrée pour valider. Étant donné que j'ai cliqué sur le petit cadenas, on a bien 20 ici et 20 là. Je vais maintenant bien placer mon cercle, donc en haut à gauche. Donc pour le placer le mieux possible, je vais sélectionner la photo. Je fais apparaître la palette alignée et distribuée. Par rapport au dernier objet sélectionné qui est la photo, donc je vais le plaquer au bord à gauche et en haut. Je sélectionne mon clone. Je vais dans éditer, cloner, je fais apparaître la palette créer un pavage avec des clones ici. On clique ici sur Rase de façon à supprimer toutes les informations éventuelles qui peuvent être dans les différents onglets. On clique ici sur Calquer on va sélectionner cette option. Et on va prendre l'option dimension et couleur. Donc la largeur, eh c'est la largeur de ma photo. Donc ici j'ai 617. 617 et la hauteur 801 donc je tape 801 on va sélectionner notre clone qui est ici et on va tout de suite cliquer sur créer donc en fonction de la puissance de votre ordinateur euh, ça peut être plus ou moins long et puis également en fonction de la taille ici du du clone. donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé on va sélectionner la photo donc on va zoomer en cliquant sur la molette on clique sur la photo on voit bien ici que l'image a été sélectionnée et on la supprime. On dézoome pour voir ce que ça donne. Euh, c'est pas terrible, c'est un peu gros. Donc je fais CTRL-Z une fois. CTRL-Z une deuxième fois pour supprimer les clones. Je vais réduire la taille de mon clone. Donc on va plutôt prendre une largeur de 8. Voilà. Je l'aligne correctement. Voilà. Je resélectionne ici mon clone. Euh, 8, ça devrait aller. Et je fais créer. Donc là, on va voir, ça va être un peu plus long. En Principe, euh, un écran noir où ça devra assombrir. Voilà mon écran. Ouais, ça c'est quand même fait assez rapidement, c'est pas mal. Donc, on va maintenant fermer tout ça. On va aller dans calque. Ici, on fait apparaître la fenêtre des calques. On va rajouter un calque qu'on va appeler photo. Dans, le, dans lequel, donc photo que je place tout en bas, dans lequel je vais pouvoir glisser ma photo calque, déplacer vers la sélection va ben, ces photos, voilà, je vais pouvoir masquer, alors on voit que c'est quand même plus fin mais il euh, n'y a quand même pas beaucoup de, de visibilité, euh, pour cela rien de plus simple, il suffit d'augmenter la taille de, des clones, donc pour cela ben mon clone étant ici, enfin mon modèle pardon, il faut rentrer dans le groupe, donc on va rentrer dans le groupe et pour être sûr que soit bien dans le groupe si je clique ici sur mon cercle là je dois avoir cercle décrit donc là c'est bon c'est parfait on va donc ici dans largeur et on va augmenter la largeur à 150 et automatiquement tous les clones vont être augmentés et on va avoir le, le personnage qui va quand même apparaître donc 150 c'est pas assez je trouve Ouais, 180 c'est quand même mieux Donc voilà là on a fait le gros du travail Maintenant si je souhaite non pas avoir un cercle mais une étoile et eh bien tout simplement je clique sur l'étoile et étant donné que je suis dans mon clone, si j'ajoute ici une étoile, automatiquement l'étoile devrait apparaître partout. Et si ce n'est pas le cas c'est que j'ai dû sortir de mon clone donc effectivement là c'est une groupe, si je double clique voilà je rentre dans mon clone et si maintenant j'ajoute une étoile, déjà c'est beaucoup plus long. Voilà, c'est parfait. En plus de ça, le remplissage est indéfini. Donc si par exemple votre étoile apparaît en rouge ou en jaune, ce qui peut arriver, il suffit tout simplement d'aller ici dans la palette remplissage et contour, de cliquer sur fond et de cliquer sur remplissage indéfini. Et à ce moment-là, hop, on récupère la couleur. Alors l'étoile est peut-être un petit peu grande. On va diminuer ça à 370. Ouais, c'est quand même euh, c'est quand même mieux Tac. ouais c'est pas mal et si on veut supprimer maintenant le cercle alors soit on le supprime soit on enlève juste le fond c'est ce que je vais faire voilà je clique ici sur la croix de façon à voilà, ne plus avoir de fond maintenant je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner mes 7879 objets je clique sur l'outil à peindre et sculpter oui c'est ça je sélectionne euh, déplacer la sélection dans une direction aléatoire je m'éloigne je vais augmenter l'épaisseur euh, c'est à dire que la, la zone d'influence comme ceci je clique et je déplace tout doucement en principe ah oui la force n'est pas très élevée donc j'aurais peut-être dû augmenter la force un peu voilà C'est parfait. Donc voilà, on a, on a pratiquement fini le tuto. Je terminerai juste en mettant un titre. Alors, en espérant que ça plante pas. Aïe, aïe, aïe. <rire> Et voilà. Euh, donc je vais mettre sur pause en espérant que InScape revienne à la vie. Ah bah non, c'est bon. Ah oui, oh là là, c'est que j'ai... Je commençais à taper le texte dans mon clone, donc vite Ctrl Z, de façon à. Alors là, hop. Allez, je supprime, tac. C'est pour ça que c'était très lent. Donc je double clique à l'extérieur pour sortir de mon clone. Voilà. Et maintenant, si je tape le texte, ça devrait quand même être plus rapide. En principe, donc outil texte. Je clique, voilà j'ai mis le curseur, donc Renault, Renault, hop, décidément, voilà, je vais mettre un texte un petit peu plus sympa, comme ceci, je vais passer ça à 75, c'est pas mal. Euh, je rêvais réduire voilà comme ceci alors si ça ça m'embête clic droit propriété et on va cacher ça ah non erreur j'aurais pas dû ça a tout caché montrer tout Ah, décidément, j'accumule les erreurs. Bon, <rire> je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.